Est un moment, est... Ouais. Coco, viens, ce Viens, Bien coco. Coco. Oui. oui. Ouais. <rire> C'était sûr Ils sont de plus en plus près tous les deux. Bon, oui. Coco, il fait mes lacets. Mais c'est pas ma tâte. Fou là, il est complètement fou. Coco. Coco lastico. Bon. Oh bah oui caché, comme ça. Ah oh, bah oui, comme ça c'est mieux. Bah oui. <rire> <rire> que bisou. Oh, coucou. Viens, coucou. Correct. Allez, viens. Viens. Viens, Coco! Viens, Corax! Viens, Viens. Viens. Coco! Viens! Viens! Oh! <rire> Quel sauvage, je te jure, je suis n'importe quoi! <rire> Putain, il m'est rentré dedans, ouais. Viens! Viens, oui, Coco! On rentre à la maison, hein? <mets>